Bonjour, si vous êtes jeune, si vous avez 18-20 ans et que le métier de trader vous intéresse, vous vous posez peut-être la question de savoir quelles études vous devez faire pour être trader. Et bien, bien sûr, vous pouvez suivre une filière d'études économiques, de finances, pour rentrer dans une institution financière. Euh, mais vous vous priverez de beaucoup de choses, de beaucoup de liberté et quand on est trader, c'est ce qu'on apprécie le plus. Donc euh, moi je vous déconseille de suivre cette filière. Trader, euh, c'est un métier merveilleux. Ça, vous donne une... Ça, vous donne... Ça ne vous met pas de limite dans ce que vous pouvez gagner. Ça vous permet de faire un métier où vous le voulez, un métier merveilleux donc euh, vous pouvez euh, vous faire plaisir, faire plaisir à tout votre entourage si vous devenez un, un bon trader vu les salaires que vous pouvez euh, gagner puisque c'est le métier qui rapporte le plus. Donc euh, ce que vous devez faire si vous voulez vraiment devenir un bon trader c'est suivre une formation. Donc euh, il n'y a pas d'études ou d'études euh, euh, secondaires, universitaires ou ou d'autres études dans aucun pays qui vous mène au métier de trader. C'est vraiment un apprentissage personnel, mais euh, que vous pourrez atteindre bien plus rapidement si vous suivez des formations. Alors ne cherchez pas les formations les plus chères, car euh, de mon expérience, ce ne sont pas les meilleures. Cherchez plutôt euh, des petites formations. Payez-vous des petites formations qui seront certainement à votre portée. Et de cette manière-là, vous comprendrez comment fonctionnent les marchés. Vous commencerez à trader, vous pourrez euh, sentir la psychologie nécessaire en trading. D'abord sur un compte de démonstration, puis sur un petit compte réel. Et ensuite, vous verrez que vous n'avez pas besoin de, de partir tous les jours au boulot dans la grisaille euh, comme euh, le font des, des millions de gens. Non, vous aurez la liberté de pouvoir euh, travailler chez vous, quand vous le voulez, où vous le voulez et de gagner euh, bien plus euh, que des tas de gens qui malheureusement euh, euh, ne sont pas satisfaits de leur travail, subissent euh, un patron, donc euh, ça quand on est trader, euh, on n'a plus besoin de subir ça et on a vraiment la liberté de travailler quand on veut, comme on veut, et si on est sérieux, eh bien euh, on se fait le, le salaire qu'on veut. Alors quel salaire eh bien, ça va dépendre bien sûr de, de vos compétences. Euh, il vous faudra peut-être quelques mois ou quelques années à devenir un trader qui gagne 10 000 ou 20 000 euros par mois. Mais euh, je pense que ça vaut la peine quand même de tenter euh, cette expérience si euh, le trading, si la finance vous intéresse. Et euh, à ce moment-là, ça vous ouvrira des perspectives euh, que vous n'avez peut-être euh, jamais imaginées. Donc, euh, mon conseil, c'est suivez des formations. Vous pouvez commencer par une de mes formations. Vous avez un lien ici au-dessus vers mes formations. Et vous verrez que vous comprendrez beaucoup de choses en très peu de temps sur les marchés. Et cela sans prendre de risques, sans faire de longues études. Donc, euh, c'est ce que je vous recommande. Suivez des formations, la mienne et d'autres formations. Comme ça, vous aurez euh, un choix différent de techniques et vous pourrez peut-être dans ces différentes formations prendre les choses qui compléteront votre technique personnelle de trading et vous arriverez peut-être à devenir un des meilleurs traders. Alors il euh, y a des traders qui gagnent vraiment énormément. Bon moi je vis du trading déjà depuis euh, quelques années et j'en vois d'autres, j'en connais d'autres. Euh, une connaissance a gagné en ce mois de mai euh, plus de 50 000 euros au mois de mai. donc. Euh, vous voyez que c'est tout à fait possible de gagner des sommes importantes et ça vous ouvre des perspectives que vous ne pourriez jamais arriver en suivant une filière classique, en vous faisant engager dans une banque. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de garder votre liberté et d'être votre propre patron et de devenir trader professionnel, mais à votre propre compte. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo likez là si c'est le cas, partagez-la et je vous dis à bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh c'est le moment, pouvez vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et ainsi vous me retrouverez dans une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.